Et bah oui, mais justement pour l'année prochaine que ce soit les, télé, les, les téléspectateurs ou les internautes en fait voilà j'ai la question du, la, la question claire c'est qu'est-ce qui se passe avec arrêt sur l'image est-ce qu'on le retrouve à la rentrée ou pas quoi ah. bah, euh, voilà. euh, je suis très embêté pour vous répondre parce que pour la première fois depuis la création de l'émission je ne sais pas du tout Je ne sais pas. Ah bah ben non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Euh, Puisqu'on est là pour faire de la transparence, on va la faire totalement. Euh, oui, depuis la, la création de l'émission La chaîne, La 5e, puis France 5, nous avez toujours dit, avant la dernière, voilà, vous revenez l'année prochaine. Euh, nous euh, sommes avec vous. C'est gentil, Mais attendez, on n'est pas encore... Le on n'a on pas encore disparu, mais euh, cette année, pour la première fois, là, on est en train de tourner la dernière. On est dans les dernières minutes de la dernière émission, et euh, la chaîne nous dit on ne peut rien dire, et la réponse ne viendra que dans les, dans les jours ou les Donc, semaines vous qui viennent. Vous ne savez pas si vous allez leur dire au revoir tout à l'heure ou adieu. Et ça m'embête beaucoup parce ouais. que voilà, parce que les, les téléspectateurs euh, ont noué un lien avec nous, et nous on a noué un lien avec eux, et ça m'embête de prendre congé sans savoir si je dis au revoir ou adieu. Mais là, j'en suis réduit à cette. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de messages de soutien. Non, il dit au revoir. <rire> ou juste... Ah oui, c'est vrai. Bon, voilà. Donc, euh, comment dire Eh bien, je ne vois pas de raison pour lesquelles je ne pourrais pas vous dire à la rentrée. <rire> donc, je vous dis à la rentrée, ici ou ailleurs. Et bon été à tous. Thank you.